bonjour Bonjour à tous bonjour alors on va laisser encore quelques secondes aux gens qui sont en train de se connecter Hop, donc je vous propose qu'on commence tranquillement. Donc ben voilà, il est 14h. Euh, je vous remercie euh, de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui va être dédié à la mobilité électrique et à l'installation de Bornier VE. Je suis Charlotte Moitié, responsable marketing pour les secteurs énergie et transport au sein du groupe APAV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire avec Vincent Dallemagne, qui est notre responsable de la secteur line énergie, et Karl Garin, qui est notre référent technique au niveau national sur la mobilité électrique et les IRVE. Donc, de façon très pratico-pratique, euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais vous de dire deux trois choses par rapport au, au déroulé de cette présentation. Donc, on va vous présenter un support. Euh, tout au long de cette présentation, vous pourrez formuler vos questions via un module questions qui sera accessible euh, à droite de votre écran. Euh, à la fin de la présentation, un temps sera dédié spécifiquement au traitement de ces questions. Euh, si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à l'intégralité des questions posées euh, ou que vous avez d'autres questions euh, par la suite... Euh, nous apporterons par mail euh, dans les meilleurs délais la réponse à ces interrogations pour ne pas les laisser, euh, les laisser sans, sans réponse. Euh, tout au long de la présentation, euh, quelques questions vous seront posées sous forme de petits sondages. Euh, je vous invite à vous prêter à l'exercice et puis je vous remercie par avance de le faire. Comme ça, nous, ça nous permet de vous connaître un petit peu mieux et de mieux cerner euh, vos attentes pour, euh, bah, pour s'améliorer euh, en continu. Le support qui vous être, qui va vous être présenté ne sera pas transmis euh, à l'issue de ce webinaire. Toutefois, vous recevrez euh, le replay euh, où vous avez accès, euh, comme vous le souhaitez, euh, au support et à la présentation. Euh, à revoir autant que vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un bel événement. Et maintenant, je laisse la parole à Vincent. Merci à toutes et tous de, de nous avoir rejoints pour pour ce petit moment consacré aux IRVE, la mobilité électrique au sens, au sens plus large. C'est un sujet qui, qui est en très forte croissance aujourd'hui. Les tensions sur le marché de l'énergie et les carburants fossiles, on révélait que certains arrivaient à rouler encore il y a quelques semaines, alors que d'autres étaient définitivement coincés dans des, dans des files d'attente. De, euh, tout l'enjeu, une partie de l'enjeu est là. Et aujourd'hui, avec Carl et avec Charlotte, on va, on va tenter de, de vous donner en gros quelles sont les étapes clés qui permettent de penser euh, sereinement et, et de sécuriser l'installation et la conception euh, d'une installation euh, de recharge électrique. Voilà. Alors, donc, Charlotte a fait les présentations. Je suis à la tête de la, la secteur line énergie au sein d'APAV. Et cette secteur line adresse aussi les nouvelles mobilités. Et Carl est donc notre référent technique et commercial national pour le sujet. Euh, il est assis à côté de moi et je pense que vous vous en doutez. <rire> voilà, donc on va, on va commencer par... Euh, euh, replanter -re un petit peu le contexte de la mobilité électrique aujourd'hui avec euh, euh, les perspectives, les trajectoires qui ont été déclarées au niveau français et européen et où on se situe aujourd'hui, euh, les, enjeux, les enjeux associés, qui aujourd'hui est véritablement concerné euh, par euh, la, la, la mobilité électrique et précisément qui a des obligations vis-à-vis -vis de ce sujet hein. Enfin, on passera par la phase des risques qu'il faut intégrer, qu'il faut prévenir pour pouvoir les contourner, les enjamber et vivre sereinement avec cette mobilité électrique. Et on vous présentera ensuite comment APAV a la possibilité de vous accompagner sur cette prévention et cette gestion du risque associé. Alors. Très rapidement, une carte d'identité du groupe APAV. C'est une entreprise qui est à la fois toute jeune et très ancienne, puisque sur ses fonds baptismaux, elle a été baptisée il y a 150 ans sous forme d'un tissu associatif. C'est aujourd'hui un groupe d'un milliard d'euros, euh, présent à l'international dans 45 pays, euh, à la tête de 170 centres de formation. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas, pas du tout innocent par rapport au sujet RVE. 12 400 experts sur le terrain, en France comme à l'international, et au niveau de, de la France, Métropolitaine et Drumcom, euh, nous pouvons vous accompagner avec 130 agences de proximité. Donc, très clairement, euh, aujourd'hui, on a la possibilité d'être un partenaire de très grande proximité avec une véritable expertise sur le sujet de la mobilité électrique. Alors, le contexte, les chiffres clés... Aujourd'hui, l'Europe prétend, et en tout cas annoncé à la face du monde qu'elle serait en neutralité carbone en 2050, et sur ce qu'on appelle le Fit for 50, et on passera notamment pour cela par la fin des véhicules légers fonctionnant aux énergies carbone d'ici 2035. Ça, c'est une trajectoire qui est annoncée, qui est préparée. Euh, on sait également que dans l'émission dans de CO2 aujourd'hui dans le monde, 30% de la cote-part euh, euh, du transport, qu'il soit routier, aérien ou, ou, ou ferroviaire ou, ou maritime, tout ça, ça pèse 30% euh, du bilan carbone de l'humanité. On a en France un objectif à 2030 de 2 millions de véhicules électriques et ou hybrides euh, en circulation. On est très en retard sur les IRVE, puisqu'aujourd'hui, en 2022, il y a 60 000 bornes dans le pays, alors que la trajectoire et le point de passage étaient normalement à 100 000. Donc, il y a très clairement un déficit à combler. Pour autant, 50 des aires d'autoroute aujourd'hui sont pourvues. Et il faut garder à l'esprit que le cycle de vie d'un véhicule électrique, c'est deux à six fois moins d'émissions de CO2 sur la totalité du cycle de vie et d'exploitation et de démantèlement d'un véhicule, véhicule électrique. Voilà, je vais passer la parole à Karl qui va développer plus précisément la partie euh, qui finalement est sensibilisée, concernée au sens qui a une obligation vis-à-vis -vis de ce sujet. Et l'idée, c'est de transformer l'obligation en appétence et en enthousiasme. À toi, Karl. Donc, bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, les IRVE, c'est tout un contexte. Et, euh, et le premier contexte, il, est, euh, il va être réglementaire. Donc, en fait, euh, les IRVE, ça concerne plein d'acteurs. En fait, on est tous concernés par les IRVE. Euh, ce soit le gestionnaire d'habitat collectif, les promoteurs, les entreprises et les personnes publiques, mais aussi euh, les établissements recevant du public, hein, les ERP. Les euh, professionnels euh, de service de l'automobile, hein, les loueurs, les stationnements, les parcs de stationnement, bien sûr, mais aussi les stations les stations IRVE, on, on peut dire les stations services hein, euh, comme les, les stations euh, à énergie fossile et toutes les collectivités. Donc, euh, pour un petit rappel euh, succinct euh, et une petite extraction euh, de l'origine euh, des, des prérequis et des minimums, de, de D'équipement en IRVE, c'est la loi LOME. Donc, euh, la loi LOME, euh, via l'article 64, qui fait un certain nombre de rappels. Euh, pour les bâtiments d'habitation neufs ou bénéficiant d'une rénovation importante, hein, si le parking a plus de 10 places, euh, toutes, les, toutes les places doivent être prééquipées euh, leur équipement euh, pour la recharge de véhicules électriques et hybrides. Euh, avec un euh, décompte individualisé des consommations électriques. Il euh, y a euh, également pour les bâtiments tertiaires neufs ou bénéficiant d'une rénovation importante. Euh, selon le nombre de places, il y a euh, effectivement un minimum d'emplacements à prééquiper euh, en, en termes d'alimentation d'IRVE. Euh, si un parking a plus de 10 places, on va partir sur 2% de places à minimum d'un emplacement euh, avec un dimensionnement, euh, avec une, un emplacement minimum réservé à l'accessibilité euh, à personnes à mobilité réduite. Euh, après, il y a les parkings avec plus de, plus de 200 places, avec au moins deux emplacements qui sont équipés d'une borne. Ce qui est. Ce qui est euh... Simplifiant dans la loi euh, aujourd'hui, c'est que euh, la loi LOM, qui est la loi d'organisation des mobilités, d'orientation des mobilités, ne fait plus de dichotomie qu'en faveur d'un bâtiment résidentiel ou non résidentiel. Alors qu'avant, il y avait euh, une typologie de, de, de bâtiment qui était bien plus, euh, bien plus vaste et euh, du coup, les réflexes euh, réglementaires n'étaient pas aussi lisibles. Là, c'est très lisible. C'est résidentiel, non résidentiel. Effectivement. Donc, euh, il y a euh, effectivement d'autres contextes, hein, les bâtiments mixtes, résidentiels et non résidentiels, hein, neuf ou bénéficiant d'une rénovation importante, avec des seuils euh, de nombre de places. Donc, en fait, euh, le contexte de chaque établissement euh, donne le contexte réglementaire et avec un minimum d'équipements en infrastructure de recharge de véhicules, donc que ce soit euh, en entreprise. Euh, sur un espace euh, un accessible au public ou non accessible au public, un bâtiment recevant des travailleurs ou un euh, établissement recevant du public. Donc, euh, chaque euh, établissement est soumis à un certain seuil. Il y a aussi effectivement les loueurs hein, qui, euh, ou les gestionnaires de, de flotte de véhicules. La loi d'orientation des mobilités impose aussi aux syndic avant le 1er janvier 2023 l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale à la question de l'installation de bandes de recharge dans les copropriétés non équipées. Donc ça, c'est un secteur qui va être en forte expansion à partir de, de maintenant. Les copropriétés, ça va être un, un chantier colossal. Et, et, et cette question de, de poser à l'ordre du jour euh, euh, ce droit à la prise en définitive, euh, c'est une pure formalité puisque la loi permet ou, ou en tout cas prévoit qu'une euh, qu assemblée générale ou qu'en tout cas une copropriété ne puisse pas s'opposer euh, à l'installation de prises euh, pour la mobilité électrique. Voilà. Donc il y a un délai de trois mois euh, dans lequel le, le syndic euh, ou l'association syndicale libre doit se prononcer, mais en tout tout état de cause, la seule réponse possible, c'est oui. Donc en fait, euh, il y a effectivement les, tout ce qui est euh, les copropriétés déjà existantes, mais il y a aussi euh, toutes les infrastructures qui vont être euh, donc permis de construire ont été déposé à partir du 11 mars euh, 2021. On va parler euh, un peu plus tard. Donc euh, effectivement, il y a aussi le droit à la prise soit d'un propriétaire ou d'un locataire. Donc euh, ce droit à la prise doit être traité dans les AG. Donc, Dans les logements, il y a l'arrêté du 23 décembre 2020 et le décret de, du 23 décembre 2020 également, qui parle des prééquipements des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation, donc le public concerné, ça concerne bien sûr les propriétés et les copropriétaires, syndicats de copropriété, maîtres d'ouvrage, publics, privés, maître d'œuvre, privé, constructeur et promoteurs, architectes et entreprises du bâtiment. Donc le décret, il fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité et l'arrêté précise le dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge. Donc c'est euh, applicable au 11 mars, depuis le 11 mars 2021. Suite à, à la loi LOM mais aux, aux différents décrets arrêtés, euh, en parallèle euh, avec le verdissement depuis août 2021, avec le projet de la loi climat et de résilience de 22 août 2021, et qui fixe de nouveaux objectifs de décarbonation des transports routiers. Donc la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre, eh à compter du 1er janvier 2030. La fin des ventes de véhicules lourds, camions, autobus, autocars, utilisant majoritairement des énergies fossiles d'ici à 2040. Donc il y a des, il y a des, dates, euh, des, des dates qui sont, qui sont fixées à, avec, à atteindre ou en tout cas se conformer. Pour cela, le texte renforce également les objectifs de verdissement des flottes fixés en 2015. Donc, les flottes de l'État et de ses, de ses établissements publics, donc elles devront intégrer 70 des véhicules à, à faible émission lors de chaque renouvellement annuel. Donc, à ceci, à compter du 1er janvier 2027, compte 50 aujourd'hui. Les flottes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises nationales, le pourcentage de véhicules à faible émission sera de 30 de renouvellement au 31 décembre 2024, donc c'est demain. 40% de renouvellement au 1er janvier 2025, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70% de renouvellement à compter du 1er janvier 2030. Les flottes des entreprises comprenant plus de 100 véhicules, le texte rehausse la part des véhicules à faible émission lors des renouvellements de 40% de renouvellement au lieu de 35% en 2027 et je ne vois pas le texte. Et 70%, 70 du renouvellement au lieu de 50% en 2030. Donc, les seuils sont assez euh, importants. Alors, comment, comment, comment aborder ce, ce sujet Je ne sais pas si Charlotte, tu as à intervenir à ce stade, poser quelques sollicitations ou. Au... Le, le sondage a commencé, les gens remplissent tranquillement, et moi, je les remercie, mais vous pouvez continuer, c'est parfait. D'accord, ok. Euh, bon, on a bien compris que finalement, la fonction crée l'organe, hein, c'est-à-dire qu'on va d'un côté euh, prescrire euh, et, et, et contraindre les, les, les professionnels de l'immobilier ou de la gestion d'habitat ou les exploitants à prééquiper ou équiper en borne IRVE, et comme par ailleurs... Dans le renouvellement des flottes, on va arriver à une part croissante euh, de véhicules vertueux. Très clairement, euh, il va y avoir, en tout cas, tout le monde le souhaite, un véritable phénomène d'emballement sur, euh, sur les IRVE et euh, passer ce cap des 100 000 euh, des 100 000 bornes notamment euh, qui était prévu pour 2022. Alors tout ça, ça, ça s'organise et ça se pense avec un minimum de précaution, hein, euh, comme en toute chose. Et on va regarder ensemble quels sont les principaux risques entre guillemets qui sont associés. Euh, à, à l'installation ou la conception et l'usage des IRVE. Alors d'abord, il y a le risque humain, c'est celui qui nous préoccupe tous le plus, euh, devant euh, le, le risque lié à la conservation euh, des, des, des biens. Euh, Aujourd'hui, un humain que confronté à une, IR, à une, IR, pardon, à une IRVE, c'est au moins pour trois types, soit c'est parce qu'il l'a conçu, soit c'est parce qu'il qu l'installe, soit c'est parce qu'il la maintient en état soit c'est simplement parce qu'il l'utilise. et donc euh, pour le risque humain la parade est toujours absolument identique c'est-à-dire la formation euh, la formation en tout cas des installateurs et euh, des mainteneurs euh, en habilitation électrique donc formation électrique au sens large mais aussi formation en vue de la qualification IRVE puisque aujourd'hui le législateur considère que un installateur doit être titulaire euh, d'une qualification qui lui permet d'intervenir et d'installer efficacement en conformité des IRVE, ceci avec trois niveaux euh, de qualification. Et puis, l'autre façon de, de prévenir le risque humain, c'est évidemment euh, de faire installer des installations qui sont euh, intrinsèquement conformes, euh, lors de leur mise sous tension, mais qui restent en conformité avec leur usage sur la durée. Donc là, on va avoir des prestations qui seront de type vérification initiale, mais aussi des vérifications euh, liées au maintien en état, donc des visites annuelles de, de, de maintien en état des, des installations. Sur le risque technique, là, très clairement, on manipule le domaine électrique, donc on peut être potentiellement exposé à des échauffements électriques, qui peuvent conduire, le cas échéant, à de l'incendie. Ça, c'est les cas les plus, les, les plus dramatiques, entre guillemets, les plus, la sinistralité la plus forte, mais dans bien des cas, il faut se, se prémunir de, de dysfonctionnements qui peuvent être des dysfonctionnements d'usage complet, euh, ou alors euh, des faibles performances par rapport aux performances annoncées euh, soit par le fabricant, soit par l'installateur. Euh, et puis, il y a une autre précaution à prendre, dès lors qu'on intervient sur du bâti existant, euh, qu'il soit collectif euh, ou privé, euh, ou même non lié à l'usage de l'habitation, il faut évidemment faire des recherches de réseaux existants, de sorte que euh, l'installation ne vienne pas perturber ou détruire même des réseaux euh, antérieurs euh, dont on n'aurait euh, pas nécessairement l'existence. Les risques environnementaux existent aussi. Alors, l'IRVE est très vertueuse et l'usage de la mobilité électrique sont très vertueux au sens de l'environnement, mais leur installation nécessite au moins deux précautions. Lorsque c'est à l'extérieur, euh, sur un parking avec une voie de roulement de type bitume, il faut faire des, des carottes et des recherches de ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui résident dans ces bitumes et également des recherches d'amiante, puisqu'il y en a aussi dans les enrobés, et il y en a évidemment dans le bâti, euh, pour certains bâtiments qui sont intérieurs, euh, notamment à 97. Et enfin, le risque numérique, puisque euh, aujourd'hui, l'opérabilité des bornes, euh, le fait de pouvoir payer en toute sécurité euh, avec une carte euh, dite de carburant, euh, multi-énergie ou simplement sa carte bleue, ou la carte d'un distributeur, eh bien, ça, c'est exposé au réseau, le réseau au sens large, euh, donc l'Internet. Et là aussi, il faut penser correctement les systèmes de connexion et les parades euh, à mettre en œuvre pour la sécurité et la robustesse des systèmes. Une fois qu'on a campé ce, ce décor des, des possibles risques, en tout cas des précautions, on préfère parler de précautions que de risques, euh, Karl va vous parler, euh, euh, non d'ailleurs c'est moi qui vais le faire, euh, je vais garder la main, je vais vous parler des différents modes euh, d'accompagnement qu'on peut avoir auprès de vous, et, et notamment sur les différentes phases. En fait, aujourd'hui, on est capable à la PAV d'intervenir à la fois très tôt sur… Euh, la phase de conception d'une installation, euh, ensuite sur son installation, sa réception et son exploitation. Donc, dans la phase de conception, on est là très clairement pour euh, orienter des choix techniques à vos côtés, euh, vous en tant que responsable de projet, euh, maître d'ouvrage, directeur de projet ou bien tout simplement être à vos côtés dans une relation triangulaire avec des bureaux d'études ou des cabinets spécialisés dans la mobilité électrique. Euh, au moment de l'installation, il y a des actes, des actes techniques à réaliser qui vont être notamment des actes liés à des diagnostics immobiliers. Tout à l'heure, on, on parlait d'amiante et de, et de HAP, ça en fait partie. On peut être présent lors de l'installation. Pour des installations de vaste ampleur qui nécessite de la coordination de, de chantier au sens de la sécurité et de la prévention. On est également présent euh, avec des coordinateurs de sécurité. Dans la phase de réception, on va prononcer euh, pour vous la conformité de l'installation ou au contraire le fait qu'elle n'est pas conforme et que votre maître d'œuvre, fournisseur ou prestataire doit se mettre à niveau pour vous garantir euh, l'usage parfait de, de l'installation. Et dans l'exploitation, on peut être avec vous lors de la phase on va dire, de maintien en état, c'est-à-dire euh, veiller aux performances des bornes IRVE, veiller au, à leur bon état de conservation qui permettent d'assurer leur usage en conformité et en sécurité à la fois pour les, les biens et pour les personnes. Et je crois que je passe la parole à Carl Voilà, merci. Donc, effectivement, sur l'ensemble d'un projet d'IRVE, euh, euh, APAV est dans la mesure de vous accompagner euh, sur toute la phase de l'amont euh, du projet euh, à l'exploitation. Donc, euh, euh, bien sûr, il y a l'information euh, qui permet euh, d'accéder, euh, euh, enfin, l'information en but d'une qualification IRVE Califellet, CAFNOR ou une labellisation auprès de VE-Ready avec la ZEFA pour pouvoir installer des bandes de recharge. Mais il y a aussi les formations pour la conception, pour les bureaux d'études, applicables au 1er juillet 2022, ou d'en assurer la maintenance. On est présent aussi pour vous accompagner à la conception des installations d'IRVE afin d'avoir un projet abouti conforme. Alors ça va de l'analyse de faisabilité hein, à l'analyse du, du contexte réglementaire hein, de chaque établissement, euh, à l'analyse de, des minimums d'équipements de, que vous devez mettre en œuvre par rapport au, à la loi LOM, aux, aux différentes directives qui peuvent exister. Euh, l'analyse de faisabilité technique hein, sur les bilans de puissance euh, du projet, mais aussi de vos installations, de vos installations existantes et de la validation du dimensionnement. Euh, les notes de calcul, ben, on peut vous accompagner sur la validation ou la, euh, de, de notes de calcul et le dossier technique avant exécution. Euh, on accompagne aussi euh, des acteurs qui veulent industrialiser des projets, c'est-à-dire qu'ils ont des projets euh, qui veulent dupliquer à l'identique sur multi-sites. C'est de la conception en atelier, donc on peut euh, ac accompagner ces acteurs-là euh, dans ce mode de processus euh, industrialisé. Euh, on est aussi sollicité par des fabricants de bornes hein, sur la certification CE, mais aussi sur des bornes qui sont, euh, qui sont installées dans d'autres pays européens et qui veulent euh, s'implanter sur le marché français et euh, souhaitent euh, s'assurer que leurs dossiers et leurs bornes répondent bien à, à la réglementation euh, française qui n'est pas euh, spécifique à la France, hein, puisque de toute façon nos normes sont issus de normes internationales, mais avec quelques spécificités. Donc, on est sollicité par des constructeurs pour valider leur marquage via la part certification. C'est le cas notamment récemment d'un caprice électrique qui s'appelle le régime de neutre, oui. pour lequel on travaille avec un client euh, euh, scandinave de manière à ce qu'il puisse s'installer sur le marché français, par exemple. Donc, on va Effectivement, dans les régimes de neutres, hein, comme le schéma de la terre, IT, TT ou TN, il y a des spécificités à prendre en compte. Il y a le contexte réglementaire hein, avec euh, les risques d'incendie, hein, euh, un emplacement d'un parking couvert ou non couvert, on n'a pas forcément les mêmes risques et les mêmes influences externes. Euh, donc, il y a des prescriptions particulières à prendre en compte normativement. Ensuite, on a aussi assuré la conformité, le maintien en état de conformité. Donc, euh, on a les euh, vérifications consuelles, hein, les attestations consuelles. Euh, les vérifications initiales ou, ou initiales suite à modification de structure et euh, les vérifications périodiques de maintien en état. Au préalable, pour les projets, euh, comme euh, disait Vincent, euh, bien penser euh, aux diagamiantes et recherches de HAP euh, dans les enrobés bitumeux, mais aussi dans la bâtie pour euh, diagamiantes euh, selon l'année de construction euh, des différents bâtiments. Alors il y a effectivement les bâtiments existants et il y a les programmes neufs. Bon, ben dans le programme neuf, bien sûr, il n'y a pas d'amiante, mais il y a d'autres accompagnements qui peuvent se faire afin de s'assurer de répondre à la conformité d'une installation. Euh, tous ces euh, des différentes prestations hein, permettent de garantir l'accessibilité euh, des utilisateurs aux bornes de recharge en fournissant un service performant et au meilleur euh, prix pour ces utilisateurs. Donc, faites le, votre installation, si elle est conforme, vous pouvez euh, l'exploiter rapidement et euh, sans, sans faille de, de dysfonctionnement. C'est d'assurer aussi le, la maintenance et l'entretien des matériels et équipements euh, mis en place. Donc, on a la capacité aussi de tester les bornes, euh, euh, point de charge par point de charge, hein, parce qu'une borne peut avoir un, un point de charge, mais peut avoir plusieurs points de charge. Donc, on peut tester euh, ces points de charge sur la communication, sur la mise en charge et tout ça, on est équipé et ceux qui ont déjà suivi la formation à la PAB ont pu mettre en pratique ces tests lors de nos formations. Donc, euh, euh, pour venir euh, un petit peu sur... Euh, sur le contexte réglementaire, effectivement, il y a les collectivités qui eux, ont, elles, qui ont eu des chemins directeurs à mettre en, en place hein, pour la transition de leur mode de transport, bus et tout ça. Euh, aussi leur flotte de véhicules, des services techniques de la ville et tout ça, de leur euh, euh, agglomération. Euh, donc, euh, on est tous à chacun amené à équiper euh, nos installations euh, pour recharger nos véhicules, que ce soit euh, du véhicule léger, mais aussi du véhicule euh, plus lourd. Tout euh, ce qui est aménageur public ou privé, hein, notre accompagnement, hein, on va de la conception, installation, réception, exploitation. Donc, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs réponses à vous apporter euh, afin d'optimiser votre projet, euh, d'assurer la fiabilité, la conformité. Hein, conformité sur la protection euh, des biens et des personnes. Euh, un dossier analysé et validé en amont, euh, en amont du projet avant exécution, euh, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de non-conformité de non euh, lors de la mise en service. Ensuite, il y a effectivement d'autres euh, prestations. Il hein, faut bien penser, dans certains bâtiments, la euh, mission de contrôle technique, la coordination de sécurité CSPS et suivi de travaux. Et puis, euh, dans la réception, hein, valider la conformité de vos installations par euh, les vérifications consuelles, hein, selon si c'est applicable. Euh, la vérification initiale ou initiale suite à modification de structure. Éventuellement, avant d'arriver au rapport de conformité, on peut faire des visites intermédiaires hein, pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de non-conformité afin que vous puissiez l'élever euh, avant le rapport euh, final. Et puis après, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, contrôle périodique en exploitation, d'applications périodique et assurée euh, à la sécurisation des données et des usages, euh, effectivement, la, la cybersécurité qu'on qu peut assurer comme prestation. L'accompagnement, en fait, que ce soit en création d'un bâtiment neuf, d'une station isolée euh, ou d'une un, intégration d'une RVE euh, dans un bâtiment existant, euh, notre accompagnement, il est de de A à Z, de l'amont du projet jusqu'à la phase d'exploitation. Donc on va retrouver dans chaque item, soit une analyse de faisabilité, euh, une analyse du contexte réglementaire, parfois on ne connaît pas euh, ou on a des doutes sur son contexte réglementaire par un parking qui peut être adjacent à un bâtiment, un ERP, un code du travail ou autre, un centre commercial. Donc on peut vous accompagner sur le contexte réglementaire ou valider votre contexte réglementaire pour derrière, quand vous créez votre dossier technique, euh, avoir les bons paramètres d'hypothèses pour euh, créer votre projet. Euh, les bilans de puissance de l'installation existante, mais aussi de votre projet, euh, on peut vous accompagner sur l'implantation, sur euh, l'aide à venir, euh, et l'analyse et validation de dossiers techniques avant l'exécution. Et puis après, on va toujours euh, sur l'installation, diagnostic amiante, euh, recherche de, de HAP, les plans de prévention du R. Euh, la coordination euh, des entreprises extérieures, suivi de travaux, ainsi de suite. Euh, pour information, APAV n'intervient pas en tant qu'organisme de contrôle euh, pour les consuels dans les copropriétés d'habitation. Seul le consuel fera les, cons, les attestations de consuels dans les copropriétés et habitations. Nous, on fera les consuels pour tous les autres établissements. Donc, euh, toujours dans l'accompagnement, hein, euh, parfois, il y a un petit peu de redite, hein, mais c'est la même schématique. La phase conception, et là, on a tout un panel de prestations. Euh, donc, selon votre projet, euh, vous nous consultez et on fait euh, une offre adaptée euh, au cas par cas, euh, sans souci. Euh, sur la phase installation, c'est de, de la même mouture. Euh, la réception, c'est pareil, vérification de conformité de matière en état et euh, la phase d'exploitation euh, sur les vérifications annuelles. Voilà. Je pense que le, le, le, les, les voies d'accompagnement et les vecteurs de collaboration sont, sont extrêmement vastes. J'ajoute que d'ici quelques semaines, la PAV aura rejoint le programme Advenir, que Karl a évoqué il y a quelques, quelques secondes. Alors, ce programme Advenir, en fait, il est sous-tendu par l'AVER, l'AVER France, qui est un peu le bras séculier de, de, du pouvoir exécutif en France pour le le développement de la mobilité électrique. Et ce programme à devenir il permet aux, aux différents aménageurs, que vous êtes tous potentiellement hein, aménageurs publics euh, ou, ou privés ou simplement exploitants, eh bien, euh, de, de se faire euh, abonder en termes de financement l'installation de bornes de recharge lorsque euh, ces bornes ont été installées par des installateurs qui sont eux-mêmes qualifiés, euh, dans ce sens hein. rappelons que l'installation d'IRVE en France aujourd'hui ne se fait pas euh, librement, il faut être titulaire en tant qu'entreprise d'installation d'une qualification euh, et donc Advenir permet de backuper une partie du financement avec simplement une aide hein, très clairement, qui prend en charge l'installation dès lors qu'elle est conforme au cahier des charges de Califelec de, de mémoire c'est bien cela voilà, donc euh, ce, sera, euh, ce sera effectivement l'objet pour APAF d'autres de, de, communications vraisemblablement dans les semaines qui viennent. Euh, simplement, euh, pour, pour clore peut-être, euh, rappelons que nous avons aujourd'hui 170 centres de formation sur le territoire. Euh, nous avons en France le plus grand centre de formation spécialisé en mobilité électrique. Euh, et euh, je dirais tant euh, sur des travaux théoriques que sur des travaux pratiques. On, est, on fait ces formations avec des bornes de, de, de toute conception, tout type, toute puissance, tout fabricant, de manière à ce que l'acte d'installation puisse être véritablement euh, accaparé lors du, lors du contenu pédagogique et du, du, du, du parcours pédagogique du stagiaire. On a 10 ans d'expertise aujourd'hui sur le secteur des IRVE. Euh, il y a une, il y a une, une marque aujourd'hui qui a encore... Euh, beaucoup, beaucoup d'aura sur le marché de la borne électrique de recharge. C'est la marque Blue to be Green euh, qui euh, s'est lancée très, très, très haut dans l'expertise, l'accompagnement technique et la formation sur le sujet. Et euh, Blue to be Green est un, est un label d'APAV puisque euh, cette entreprise de l'époque est venue se ranger euh, au sein de notre direction technique et formation. En termes de pilotage, vous aurez toujours à l'APAV à la fois la proximité avec nos 130 agences mais aussi euh, véritablement la chance d'avoir un pilotage centralisé en mode projet pour des, des travaux qui sont, euh, ou des projets qui sont, euh, euh, pardonnez-moi, complexes, soit par leur dimensionnement, soit par leur géographie. On peut tout à fait imaginer des, complexes qui, euh, des, des, des, des projets qui soient assez compliqués sur un seul point d'installation, de, de, pour tout un tas de raisons, mais aussi euh, un plan de déploiement de projets d'électrification de flotte, par exemple, euh, sur un plan national, où là on a à la fois l'expertise technique pour mener à, à bien le projet et la force de frappe en termes d'accompagnement technico-commercial pour déployer des contrats, des accords nationaux en toute conformité euh, sur nos 130 agences, par exemple. Et puis enfin, euh, membre de la VER, on est aussi membre de France Hydrogène dans d'autres gammes de mobilité, mais membre de la VER, aujourd'hui, on apporte euh, cette caution, entre guillemets, euh, qui est celle d'une un, association qui euh, promeut euh, et, et dans, dans bien des cas, précède euh, tout ce qui est applicable à la mobilité euh, électrique. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a quelques références qui, qui nous font confiance. Hein. Parmi ces références, vous trouvez euh, des gens qui sont des, des, euh, des pionniers parfois de la mobilité électrique. Vous trouvez aussi des gens euh, qui sont euh, des historiques de l'énergie fossile et qui naturellement euh, euh, ont effectué leur transformation, euh, euh, si ce n'est culturelle, au moins technique je pense à, à des, des grands pétroliers, euh, des transporteurs d'énergie électrique, Enedis par exemple, et très prochainement Enedis sera très impliqué semble-t-il dans euh, l'irrigation des copropriétés avec la technologie euh, de recharge électrique. Et, euh, et, et voilà, donc ce sont des gens qui sont des partenaires avec nous et euh, bah, nous sommes fiers de vous présenter euh, aujourd'hui avec leurs différents blasons tout simplement. Alors, à ce stade, avez-vous des questions à nous poser Alors, oui, il y a eu pas mal de questions. Donc, je commence par la première. Euh, toutes les copropriétés sont-elles concernées par l'installation d'IRVE, quelle que soit leur taille Oui. Oui, c'est en fait pas une question de taille, c'est euh, en fait le, le tissu euh, et le nombre de bornes applicables et, et d, d, dépend en fait du, de la date du dépôt de permis de construire. Il y a une date charnière qui est celle du 11 mars 2021, où là on a euh, tous les acquis de la loi de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, euh, mais les dispositifs précédents, euh, comme ceux de la loi Lhomme par exemple, euh, sont applicables. Et quand enfin euh, la copropriété en question, euh, même si elle est extrêmement réduite et que par exemple son permis de construire est antérieur à 2017, dans ce cas euh, c'est le droit à la prise qui, qui s'applique et, et auquel aujourd'hui peu de gestionnaires de copropriété euh, peuvent s'opposer parce que d'abord c'est le bon sens et c'est un droit, c'est un droit qui est absolument... Euh, non contournable, sauf s'il y a une technique majeure, évidemment. Voilà, exactement. Très bien. On a une autre question. Alors, quelqu'un qui nous dit, euh, notre architecte prévoit 5% de place en IRVE sur un projet en cours pour un parking 4 étoiles. Ce pourcentage est donc faux Donc, en fait, je pense qu'on manque peut-être aussi d'informations sur le volume total, du nombre de places. Exactement, oui. Mais effectivement, euh, pour la construction d'un projet, selon la date du permis de construire, eh bien, il y a un certain nombre de places d'équipement à équiper et à prééquiper. Donc, il euh, faudrait connaître le projet plus en détail pour, pour, pour aller plus loin dans, dans la réponse. Mais de toute façon, 5%... Euh, en construction neuf, ça me paraît… Non, non ça ressemble… C'est pas, c'est pas, pas une donnée connue. Non, non. Ensuite, on a une autre question. Euh, pour les copropriétés de 25, 30 ou 40 ans, ou plus, bien sûr, euh, y a-t-il des contraintes réglementaires, des obligations légales autres que le droit à la prise euh, oui, effectivement, en fonction de la date du dépôt de permis de construire de l'immeuble qui abrite la copropriété, euh, vous êtes soumis soit à la loi LOM, soit aux dispositions euh, précédentes. Euh, pour rappel, par exemple, des... des des bâtiments qui ont, été, euh, qui ont fait l'objet d'un permis de construire déposé entre le 1er janvier 2017 et le 11 mars 2021, euh, il y a des obligations de prééquipement euh, établies par le décret du 13 juillet 2016, par exemple. Donc là, vous avez par exemple la taille du parking supérieur égale à 40 places, là vous devez aménager 50% des places prééquipées, ou alors taille de parking inférieure à 40 places, là vous êtes soumis à 75% des places devant être prééquipées. Voilà, Donc, et, et en dessous de cette date de 2017 pour le, le, le permis de construire revient le simple droit à la prise. Mais la loi L'homme, en fait, aujourd'hui, c'est un aboutissement hein, en termes d'obligation de, de, de prééquipement. Il, il y a eu des, des dispositifs précédents. Il faut, il faut veiller à, à retrouver la date de dépôt du permis de construire, en réalité, pour savoir dans quelle configuration d'obligation vous vous trouvez. Okay. Euh, on a une autre question euh, concernant les collectivités. Pas d'obligation d'installation d'IRVE pour le moment pour les collectivités. Un schéma de directeur national en vue peut-être Alors le schéma directeur, normalement, il, il aurait dû être réalisé. Je crois qu'il y avait une date butoir au, 2000, au 31 décembre 2020 ou 2021, je ne sais plus. Euh, et les collectivités, alors il y a deux. Dans les collectivités, il y a deux choses il y a le transport, mais il y a aussi euh, les flottes et les, et les locaux techniques, euh, et les parkings de personnel euh, et des établissements publics. Et donc en fait, il y a deux, il y a deux vecteurs hein, le transport en commun, et qui a, euh, avec la transition énergétique, sur la transition des, des transports en énergie fossile vers euh, soit de l'électrique, soit du GNP ou soit de, de l'hydrogène. Donc, euh, les collectivités qui n'ont pas encore fait ce schéma de directeur, euh, il doit y avoir un décret ou un arrêté là-dessus. Euh, je crois qu'ils en parlent aussi dans la loi LOM. Euh, donc, euh, à réaliser. À réaliser, sachant que pour les, ce qu'on appelle les ZFE, les zones de faible émission, euh, la, la, la, la, la, la rédaction et la mise en œuvre d'un schéma de directeur dans le sens de la réduction des émissions est vraiment prégnant, très clairement. Ok. Euh, à quoi sert le vote en Assemblée générale si la loi l'oblige Je suppose que là on est sur la partie copropriété. Oui, je pense, avec le droit à la prise. Mm -mm. Donc c'est comme disait Vincent, euh, en fait, il y a une demande de droit à, à, à la prise. Euh, mais comme il peut y avoir parfois dans certains établissements, certains, certaines copos, des. des impossibilités techniques, et, donc en fait, et puis euh, il y a des coûts qui peuvent être importants selon l'infrastructure, donc euh, euh, elle est forcément euh, vue en âge C'est demandé par le législateur de toute façon. Et, et puis, euh, je pense que la disposition est prise de sorte que qu'à minima, dans les assemblées générales, les copropriétaires soient informés en permanence de ce que leurs voisins du dessus, du dessous ou de palier a fait cette démarche, euh, ce qui ne serait pas forcément le cas si ça se faisait euh, hors vote et donc je pense que c'est un processus euh, qui permet euh, un enrôlement entre guillemets de l'usage au sein de la copropriété et non pas une démarche qui serait purement personnelle puisque n'oublions pas que même si vous êtes raccordé à l'installation électrique de la copropriété, il y a un comptage individuel donc on pourrait considérer que c'est une démarche individuelle mais en réalité ça intéresse l'ensemble de la copropriété Effectivement, euh, à partir du moment où on intervient sur la partie euh, commune de la collectivité, ou même quand on intervient, euh, ne serait-ce que pour des travaux dans son logement, euh, les travaux euh, extérieurs, visuels, euh, sont votés en AG malgré tout. Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait partie de la même de la même envergure en fait. Très bien. Euh, alors une question. Euh, Peut-on avoir une fourchette de prix pour l'installation d'une IRVE L'installation l'installation d'IRBE, une euh, fourchette de prix, ben, en fait il euh, y a tellement de paramètres, tellement ouais. de, de paramètres et de, ouais. entre une borne, une borne ou une prise de, de, de, de point, un, un point de charge avec euh, je vais dire un, une protection, un câble, parce qu'une infrastructure de recharge de véhicules électriques, ce n'est pas une borne, c'est un emplacement, c'est un point de connexion de recharge, c'est son câble, c'est sa protection à minima. Donc, une infrastructure, ça peut être, être un point de charge, mais on peut aller sur euh, 50 points de charge, 200 points de charge ou des bandes de recharge euh, dites euh, normales ou des charges puissance. Donc, en fait, le prix d'une infrastructure varie selon, euh, selon celle-ci. Après, euh, les prestations, les prestations à, à PAV sont associées, bien sûr, sont dimensionnées par rapport au projet. Alors, effectivement, une, un point de recharge électrique, euh, euh, ça peut être extrêmement variable. Hein. Vous pouvez affaire, avoir affaire simplement à ce qu'on appelle des prises renforcées euh, dans des parkings euh, résidentiels ou non résidentiels, du reste, où là, il va y avoir un comptage individualisé de la consommation et, et l'usager, finalement, va payer sa facture euh, à due proportion de sa consommation pour la recharge, mais ça va jusqu'aux bornes grand public que vous allez retrouver sur les aires d'autoroute, dans les ERP, etc., etc., avec des systèmes de communication pour le paiement, le suivi des consommations, et là, et là on entre dans une autre, une autre gamme véritablement de, de prestations. Hein. Donc, la borne de recharge, c'est un produit à multiples facettes, vraiment, vraiment. Ensuite, dans la gamme de prix, il faut tenir compte aussi de la prime à venir si elle est sollicitée et il y, des, euh, il y a des contraintes à respecter. C'est la qualification de l'installateur, bureau d'études, le marquage NF de, des équipements, c'est les euh, bandes communicantes. Par exemple, une prise renforcée euh, n'est euh, elle elle pas éligible à, à, à la prime à venir, par exemple. Donc, faut le savoir. Donc, soit on veut bénéficier de la prime ou pas, et selon euh, la hauteur des travaux qu'on réalise, il ben, euh, y a un, un, une analyse à faire si, ça, si le seuil en vaut, en vaut la peine. Si, si, euh, si certains, certains auditeurs euh, veulent s'intéresser à, à, à l'étalement et à l'étagement des différentes aides du programme Advenir en fonction des typologies d'usage, typologie de bâtiment et typologie de bornes. Euh, le site de, de l'AVER France est très bien réalisé pour cela. Il y a des tableaux synthétiques qui permettent d'envisager à hauteur de combien on va être euh, aidé ou, ou, ou abondé par, euh, par le programme Advené. Ok. Euh, alors ensuite. « La mission conception et la maîtrise d'œuvre d'équipement d'IRVE est pilotée par les bureaux d'études spécialisés électricité. » Point d'interrogation. « La PAV est plutôt orientée dans la validation des installations. » Alors, en fait, euh, la PAV, on ne fait effectivement pas de conception ni d'études. On fait des analyses de faisabilité, on accompagne, on fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. On, on accompagne effectivement les bureaux d'études, euh, les chefs de projet, les... Les opérateurs de mobilité, euh, les exploitants, euh, dans l'ensemble de leurs projets. Donc, on a euh, dans notre domaine électricité hein, ou dans d'autres domaines, euh, d'autres métiers, on a la, la branche inspection qui fait l'inspection réglementaire, hein, donc euh, euh, de conformité et de matière en état, et on a une branche performance hein, en assistance technique, hein, en accompagnement technique. Donc, euh, on a. Euh, on a l'avantage, c'est de maîtriser le contexte, tout ce qui est texte réglementaire, le contexte réglementaire et d'accompagner, hein, bien sûr, les bureaux d'études euh, parce que euh, moi, j'en fais depuis euh, de très longues années euh, de validation de ces techniques avant exécution ou avant projet, euh, ce qui permet de gagner en, en qualité et en, en délai d'intervention par la suite parce que tout, euh, tout dossier euh, analysé et validé en amont euh, eh bien, ça permet de supprimer euh, les éventuelles non-conformités ou les euh, pièges à éviter par rapport à la réglementation applicable de l'établissement et du projet. Donc euh, les bureaux d'études effectivement, euh, d'électricité spécialisée euh, vont pouvoir le faire sous condition qu'ils aient euh, la formation euh, IRVE euh, qui est applicable au 1er juillet 2022. Donc euh, un bureau d'études qui n'a pas cette formation-là à ce jour ne peut pas faire d'études en IRVE. Alors ça, effectivement, c'est une disposition du législateur qui est très récente. Jusqu'à présent, les installateurs seuls devaient être qualifiés et estampillés. Désormais, pour la conception, c'est devenu obligatoire. Voilà. Donc, c'est alors à tort ou à raison. Je pense que le législateur s'attend effectivement à ce qu'il y ait énormément de de floraison de, de projet, et il suffit de le faire sans anarchie, de sorte que ça fonctionne correctement. Alors, beaucoup de bureaux d'études, évidemment, sont très bien placés pour le faire et sont très experts, et, et nous, on vient en, on vient en accompagnement, une fois de plus, hein, du maître d'ouvrage, du responsable de projet, dans sa relation avec, avec les ingénieries il n'y a pas d'effet de remplacement de l'un ou de l'autre, il n'y a pas de concurrence en définitive de l'un par rapport à l'autre, c'est véritablement une relation à trois euh, qui permet d'équilibrer les avis et, et parfois même de replacer des, euh, des prescriptions réglementaires toutes neuves, simplement parce qu'un euh, un BE, lui, ne les a pas captées suffisamment tôt, alors que nous, c'est notre métier, alors pour le coup, c'est notre core business. Alors ensuite, on a une question par rapport au bâtiment tertiaire au du Code du travail. Est-ce que les dispositions en matière de sécurité incendie du guide Seculec s'appliquent Sinon, doit-on prévoir des dispositions particulières lors de l'installation de nouvelles bornes dans un parking souterrain Alors dans, cas, dans un bâtiment purement Code du travail, euh, les, les guides de sécurité, euh, guide PS euh, et, euh, et les articles du de code de la construction de GN10 des ERP, ne sont pas applicables. Donc, il n'y a pas de prescription particulière à part euh, les normes applicables et la réglementation applicable du, du code du travail. Mais euh, les contraintes d'installation de bornes dans un parking couvert d'un établissement recevant du public à un niveau inférieur à moins 1 et niveau supérieur à plus 1, euh, où il est demandé de... de de l'extinction automatique, style euh, sprinklage, cloisonnement, tout ça. En code du travail, il n'y a pas de contrainte particulière à ce jour. Euh, notre, par contre, vigilance, euh, le législateur prévoit sûrement dans le code du travail de renforcer dans les, dans les années à venir euh, les prescriptions particulières sur le risque d'incendie. Mais à ce jour, il n'y a rien qui, qui impose un une extinction automatique ou un cloisonnement dans un Bâtiment, on enfin un parking couvert, code du travail purement. Code du travail, alors qu'on dit euh, exclusivement euh, code du travail ERT, c'est que euh, y a, euh, les emplacements de parking ne sont pas accessibles du tout au public. Parce qu'on peut très bien avoir un parking code du travail, mais avoir plus de 10, 10 emplacements euh, accessibles au public. Euh, donc dans ces cas-là, c'est le GPS et les, et les codes de la, la construction qui s'appliquent. D'accord, très bien. Donc, je, par exemple, avoir... nous à PAV, excuse-moi Charlotte, nous à PAV, on est code du travail. On va chez un client qui est code du travail, on n'est pas considéré comme public. Le public, c'est non discriminatoire, c'est tout le monde peut y accéder, comme un parking euh, mmh. souterrain d'un centre commercial, d'un centre-ville ou des choses comme ça. Mais il peut y avoir effectivement des usages mixtes dans un parking. Et Donc, voilà, euh, si euh, un usage mixte, c'est le sera la réglementation la plus défavorable. La plus, la plus et, contraignante, et oui. qui oui. prendra euh, le dessus sur l'autre. Ouais. Donc, il y aura votre disposition particulière. D'où l'analyse du contexte réglementaire. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un parking code du travail. Et en fait, euh, il était sous des logements d'habitation. Et, euh, et il y avait euh, 10 en place, enfin, plus de 10 emplacements accessibles. Au public donc on a appliqué le le, le règlement de sécurité avec le GPS. Ok. est-ce qu'on pourrait avoir rapidement une petite précision sur qu'est ce qu'on entend par pré équipement ah oui. le pré équipement en fait c'est une c'est de prééquiper un site sans sans installer les bornes c'est à dire qu'on doit au niveau du tgbt au niveau du, des fourreaux, c'est-à-dire le passage des fourreaux jusqu'au point, jusqu'à euh, chaque emplacement, on doit prééquiper pour pouvoir poser après un disjoncteur dans le tableau et un câble dans le fourreau et la borne sur l'emplacement. Le prééquipement, c'est tout ce qui permet d'éviter de refaire du VRD, du bitume, du, du percement et tout ça. Le prééquipement, c'est on doit pouvoir, si on décide de mettre une borne, eh qu'on n'ait plus qu'à installer le matériel et à passer le câble. Donc, okay. c'est tout ce qu'il sachant, sachant que les, les années passant euh, de la notion de prééquipement obligatoire, on va passer à la notion de prééquipement et bornes installées obligatoires. Ça, ça ira crescendo, mais je pense que ce sera dans un second temps. Alors, il y a actuellement euh, sur euh, des projets neufs des équipements déjà obligatoires, un pourcentage d'obligatoires et le reste des emplacements tous prééquipés. Ok, très bien. Merci. Euh, une autre question. Vous parlez des obligations légales pour les bâtiments, parkings, copropriétés. Euh, Qu'en est-il pour les restaurants, campings, chambres d'hôtes ou hôtels Toutes les structures recevant du public ou des touristes Même principe. Même chose Même principe. Ce sont des établissements qui sont classés en ERP. Mmh. Euh, et euh, rappelons-nous que euh, la loi euh, Lhomme, ne fait pas de distinction entre euh, la, un bâtiment euh, Enfin, ne fait qu'une seule distinction, le résidentiel et le non-résidentiel. Un ERP, un ERP est abrité par un bâtiment non-résidentiel. Donc, il doit avoir un minimum de l'équipement. Euh, donc, 5%, au 1er janvier 2025, 5% des emplacements de parking équipés d'IRVE, dont un minimum un emplacement euh, dimensionné pour une accessibilité PMR. Attention, ce n'est pas réservé au PMR, c'est une accessibilité PMR, c'est-à-dire que l'emplacement est dimensionné pour une accessibilité PMR. Et après, c'est euh, des tranches par tranche de vin, euh, on rajoute euh, euh, des IRV. Donc, c'est 5% de 1er janvier pour les établissements euh, non d'habitation. Ok. Euh, alors, on a une autre question. Notre syndic nous refuse l'installation car les places sont attitrées aux locataires. Est-ce vrai Total des places autour de 100 et subdivision par locataire, de 2 à 50 places par locataire. Visiblement, il y a un souci avec un syndic. Alors, le syndic, il doit… En fait, les places qui sont associées, comme beaucoup de le propriétés, les places sont associées aux appartements. Donc, en fait, c'est le locataire ou le propriétaire qui a fait la demande de de, de points de recharge. Donc oui. en fait, euh, même si c'est son emplacement, euh, comme euh, l'installation va se faire sur le réseau euh, commun, donc euh, dans le local technique, avec des tranchées et tout ça, donc euh, euh, l'AG doit motiver sa réponse. D'accord. Euh, mais euh, il faudra avoir un peu plus de, de détails sur, sur le pourquoi des... Enfin, sur le, le contexte de la demande et le contexte du refus. Du refus. d'accord. D'accord, Donc du coup, l'installation du câblage, euh, c'est commun, mais la partie sous compteur, ça devient privé ça devient, peut dire privatif, ça, comme ça, ça devient privatif, mais effectivement, ça ne peut pas être un problème dans la mesure où si la demande émane d'un locataire, quoi qu'il en soit, c'est lui qui s'acquittera de la facture électrique. Et donc, euh, normalement, le droit à la prise ne fait pas de distinction entre la qualité de locataire ou la qualité de propriétaire. Et il y a deux modes de raccordement. Ouais. Il y a le mode de raccordement au réseau direct, c'est-à-dire que ce sont des comptages qui sont dédiés exclusivement à l'IRVE. Et les modes de raccordement indirect, ce sont des bandes, enfin, des infrastructures de recherche qui sont raccordées sous un compteur commun qui n'alimente pas que l'IRVE, mais alimente l'éclairage, les prises de courant, les pompes, la chaufferie, de la copropriété. Donc, soit on a un comptage et euh, un moteur de raccordement direct donc dédié à l'IRVE, soit un compteur, un point de raccordement ou un compteur, une grappe de banque ou sinon c'est un compteur pour toute la copropriété et après il y a des sous-comptages qui doivent se faire et on peut même avoir le libre choix du fournisseur d'énergie c'est-à-dire que si la copro elle est chez Enedis et bien que le, le propriétaire veut passer chez Engie et bien il y a un sous-comptage qui est mis en place donc on a le libre choix aussi du fournisseur d'énergie, selon le de l'énergie. Alors, on va prendre une dernière question pour conclure. Euh, pour quelle date les installations doivent être doivent-elles être mises en place Alors, la première échéance c'est 1er janvier 2025. Euh, les établissements euh, autres que les copropriétés au 1er janvier 2025, 5 les emplacements doivent être équipés de recharge de véhicules électriques, dont une place dimensionnée PMR avec des tranches par 20. Euh, et euh, après, il y a les gestionnaires de flotte aussi. Donc, il y a des, des échéances à 2023, 2024, 2025. De, selon la flotte, s'il y en a plus de 100, 200, 300 véhicules, enfin, je crois que c'est plus de 200 ou 100 véhicules, il y a des seuils à respecter pour... Euh, pour aller, euh, Convertir, c'est-à-dire euh, sur une flotte de 200 véhicules, je veux dire, il y aura peut-être 10, 20, 30 ou 40 de véhicules électriques. Ah oui, là, tu parles de, du reverdissement de la flotte. Mais euh, la question, je pense, portait sur euh, la, la, les dates auxquelles les bornes devront être effectivement opérationnelles. Voilà, ouais. voilà ouais. Euh, Alors, là, tout, là, établissement, coup, tout établissement, tout établissement oui. autre que les copropriétés, ce jour, c'est 1er janvier 2025. D'accord, voilà. Okay. Bah, Donc, bah, On voilà, va bah, répondre bah. à la selon les seuils euh, appliqués. On va conclure avec cette question-là. On est arrivé au terme de notre heure. Euh, merci à tout le monde. On m'a répondu à 98% des, des questions. Euh, J'en ai une ou deux qu'on a mis de côté. On reviendra vers vous personnellement parce que c'était un petit peu plus, euh, un peu plus personnel justement. Euh... Vous retrouverez toutes les informations sur le site apav.fr. n'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, on reste à votre disposition. Donc, si vous avez besoin de nous contacter, eh bien, on sera un plaisir d'échanger avec vous sur vos projets et de vous accompagner eh bien, dans ce verdissement de vos parcs et ce développement de nouveaux modes de transport. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Merci à toutes et tous. Merci. Excellente Merci. journée. Au revoir. Au revoir.